Bonjour, ceci est la vidéo des 10 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 10 ans, le 13 novembre 2012, je mettais en ligne ma première vidéo qui fera partie de la série Partoche, c'était la vidéo sur le thème principal de Star Wars. C'est cette série en fait qui a vraiment lancé la chaîne parce que avant ça, bon, j'avais mis quelques petites compositions de musique et puis j'avais même mis une sorte de pilote de Partoche, qui n'était pas encore Partoche à l'époque. C'était une sorte de vidéo sans facecam, je montrais la partition de Transformers, vidéo qui n'est même plus en ligne maintenant puisqu'elle a été transformée par l'épisode 2 de Partoche et qui je le rappelle n'était pas encore Partoche. Donc c'est vraiment cette série qui marque la vraie, le vrai début de l'activité de la chaîne. Quoi. Partush. Alors, petit historique, deux mois après le, la publication de cette première vidéo, cette première partage sur Star Wars, il euh, y a eu une petite, un petit partage par Antoine Daniel dans son 29, le 29 avec Antoine Daniel, qui a fait connaître la chaîne à des milliers de personnes d'un seul coup, et il y en a même au moins 1000 un millier qui s'est abonné le soir même de ce partage-là, et un autre millier au cours du mois suivant. Donc, euh, gros boost pour la chaîne, et là... Les choses sérieuses ont un peu démarré, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a conforté dans mon projet, qui a, qui, a, qui a boosté ma motivation et qui m'a poussé un petit peu à être euh, un petit peu plus bah, motivé et puis euh, plus minutieux, plus euh, rigoureux dans la création de ces vidéos. Alors, pour une rétrospective plus détaillée et puis pour marquer le coup, quand même, de, ces, euh, bah, de, de ce dixième anniversaire, je vous propose de venir sur Twitch ce soir. Ce soir, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 13 novembre, sur Twitch.tv euh, pour faire une sorte de petit live où je regarde des anciennes vidéos je réagis avec, et puis je discute de l'évolution de la chaîne, euh, les tournants qu'il y a eu, peut-être les rencontres, je sais pas, on verra, on improvisera. Donc c'est ce soir, c'est-à-dire le dimanche 13 novembre sur Twitch.tv, le lien exact est en description de vidéo, et aussi je partagerai ça sur Twitter, à partir de 20h. Euh, Amusons-nous, venez, voilà, euh, ça va être, euh, ça va être euh, une soirée un petit peu particulière, euh, peut-être riche en petits malaises, yes Alors vous pourriez vous dire, et vous seriez dans votre droit, euh, vous pourriez vous dire que c'est un peu abusé de fêter les 10 ans d'activité de la chaîne, alors que la chaîne est inactive. Si vous êtes ici, je pense que vous faites partie de ceux qui voient l'activité de la chaîne, elle est euh, assez réduite, je suis d'accord, mais en fait, la chaîne n'est pas inactive, évidemment. Euh, je fais des trucs, enfin pour vous c'est assez inactif parce que je sors pas grand chose, mais je fais des trucs, alors qu'est-ce que je fais Bah à venir sur la chaîne, déjà, il y a 6 épisodes standards de Musicam Scribere, et oui, parce que sur la chaîne depuis, il n'y a pas eu que partoche. peut-être qu'on en regardera d'ailleurs, c'est vrai, euh, dans le live de ce soir et donc 6 épisodes de Musicam Scriberé qui sont euh, écrits, euh, filmés, les facecam, les voix-off sont enregistrées, et puis le montage a un petit peu commencé déjà, j'ai terminé l'épisode 20 de Musicam Scriberé. Alors c'est des épisodes qui continuent la série, donc c'est la suite, hein. euh, on aura des épisodes sur les accords parfaits, les accords de 3 sons, les accords de 4 sons, les cadences, voilà, des trucs un petit peu comme ça. On aura aussi un épisode spécial de Musicam Scriberé, du même style que celui que j'ai fait sur l'épisode de Camelot La Quinte Juste. Donc je prends une scène de quelque chose, vous verrez, et puis je la décortique d'un point de vue musical pour voir un petit peu les notions abordées dans cette scène. Voilà, je, je, je suis très content de la faire celle-là. J'ai également écrit un remake d'un épisode de Partoche, c'est euh, le remake de l'épisode 6 de Partoche sur le conte Futatis du Requiem de Mozart, un vieil épisode qui a bien besoin d'un bon remake, et c'est aussi pour bah, améliorer la forme de l'épisode, mais aussi pour euh, apporter des éléments supplémentaires sur le fond. Et puis euh, organiser un peu mieux le truc euh, pour que ça soit un peu, plus, un peu plus clean, quoi. Voilà, deuxième remake de la chaîne. Et, et, et, j'annonce en grande pompe le plus gros projet de ma chaîne. Après trois vidéos sur la trilogie Dragon. Après quatre vidéos sur la trilogie Matrix. Après cinq vidéos sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Je vous annonce que dans plusieurs mois sur la chaîne, sortiront au moins 14 vidéos sur la saga Star Wars. Originellement, j'avais prévu de sortir ce gros projet pour les 100 000 abonnés de la chaîne, pour marquer le coup, parce que c'est un énorme projet, hein, euh, la partage spéciale sur la saga Star Wars. Mais c'était il y a longtemps, c'était à une époque où YouTube n'était plus comme maintenant, et euh, la chaîne, à ce moment-là, euh, gagnait régulièrement en abonnés. Mais ce n'est plus le cas, en 2022, euh, la chaîne n'est découverte pas plus grand monde en fait, plus personne ne découvre vraiment mes vidéos, il euh, y a de moins en moins de monde qui regarde, donc je, vais, je ne peux pas atteindre les 100 000 abonnés dans ce contexte, c'est pas possible, mais j'ai quand même envie de m'atteler à ce projet, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant, je sais pas, c'était le moment, voilà, en plus de ça, euh, c'est bien, ça fera un clin d'œil à la première euh, partoche, qui était déjà sur le thème principal de Star Wars, donc là on va vraiment parler de tout, tout ce que moi je suis capable de vous transmettre, eh bien je vais le faire, et euh, je vais donc vous raconter maintenant euh, où on est exactement ce projet, parce que c'est encore euh, les balbutiements, mais il est quand même déjà bien engagé. C'est pas très clair, je vous explique. Alors, pour les personnes curieuses, un hein, petit état des lieux, euh, la première chose, c'est que j'ai synchronisé toutes les musiques, toutes les pistes disponibles euh, de la musique des Star Wars avec chaque film, les 9 films, donc ça a déjà un énorme boulot de fait. Deuxième étape, j'ai euh, commencé l'écoute attentive et puis la prise de notes, toutes les idées euh, qui me paraissaient intéressantes pour les épisodes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. J'ai du coup assez de matériel pour euh, créer un plan, donc j'ai une ébauche de plan qui va à mon avis assez peu varier, et c'est pour ça que j'ai pu annoncer 14 vidéos, parce qu'a priori ça, peut, ça va être autour de 14 vidéos. Je ne sais pas de combien de temps, évidemment, donc euh, du contenu à venir sur la chaîne, vous avez vu. Et j'ai un petit peu commencé à écrire vraiment le script de la toute première partie. Voilà, mais donc c'est très léger. Euh, en gros, ce qu'il reste à faire, bah, c'est continuer mes écoutes, donc épisode 4 et 9. Ensuite, vraiment continuer la rédaction du script, et ça va être un des plus gros, une des plus grosses parties, puisque euh, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'idées à organiser, il y a beaucoup d'extraits à piocher à droite à gauche, c'est pour ça que j'ai tous mes tableaux Excel avec mes prises de notes, et donc c'est ça qui va être long aussi, c'est trouver le bon extrait, etc. Il va falloir aussi créer les morceaux de partition, les motifs, les thèmes, et puis même juste des éléments musicaux que je vais montrer à l'image, donc ça va être très très gros comme boulot à faire, ensuite filmer les plans facecam, ça c'est pas le plus long, même si ça va durer plusieurs jours, ça c'est sûr, il va falloir enregistrer les voix off qui correspondront donc à tout le script, ça aussi, plusieurs jours, découper les voix off, faire l'édition, ah, je détaille tout là, et puis la fin c'est le montage, si la rédaction du script est bien faite, si j'ai déjà choisi les extraits à mettre, et si j'ai créé tous les bouts de partition que j'utiliserai dans le montage, bon le montage sera un petit peu facilité, mais ça va quand même être la deuxième grosse partie du boulot, le montage. Imaginez toutes ces vidéos à faire. Je ne sais pas quand ça sortira, je peux pas vous donner de date, ce n'est pas mon boulot à plein temps. Euh, je fais ça sur mes temps libres, donc c'est très très long. Mais donc, bon, il faut être patient, mais je vous le dis, ça va sortir. Enfin Sauf si je meurs avant, mais on va essayer que non. Il hein. ne faut euh, clairement je, je pas compter le... que ça sorte quelque chose pour en la 2023. santé. Ça devrait aller. Je pense pas. Ça, ça me paraît impossible. Euh, 2024, peut-être. Voilà, 2024 peut-être. Voilà, donc la chaîne va perdurer. Pour l'instant, je ne compte pas arrêter du tout. J'ai encore des, donc des projets à faire, bien sûr. À un rythme tranquillou, puisque encore une fois, ce n'est pas mon boulot à temps plein. Donc je fais ça sur mon temps libre. Donc voilà, tranquillou, je me mets plus de pression pour euh, des sorties régulières de vidéos, de toute façon c'est pas possible, c'est trop de taf, hein, euh, sur tous les épisodes de partoche Je remercie les personnes qui, donc vous, en fait, qui me suivez euh, particulièrement, là, celles qui sont en train de regarder, puisque justement, ça vous intéresse de savoir euh, l'arrière-boutique sur, euh, sur la chaîne. Euh, particulièrement, je remercie donc ceux qui et celles qui me suivent depuis, euh, bah, depuis les débuts, C'est encore euh, ça c'est encore plus plaisant, parce que... Voilà, vous êtes encore là, quoi. Ça, c'est un des trucs qui me touche vraiment, parce que, euh, en fait, on a tendance à oublier qu'il y a des vraies personnes derrière euh, les vues. C'est pour ça, euh, n'hésitez vraiment pas à commenter les vidéos, parce que moi, c'est un peu ma récompense pour tout ce boulot, c'est de voir que... Ouais, ça, je fais ça aussi pour d'autres gens, et, euh, et ça plaît à des gens, donc euh, commentez-moi, ça me fait trop plaisir Grâce à ma chaîne YouTube, j'ai pu euh, avoir une visibilité qui m'a permis de développer mon petit projet de, euh, eh ben, de service, de composition à la demande, et euh, c'est donc je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà commandé des musiques pour leur projet personnel. Génial, voilà, ça, ça me fait trop plaisir, j'ai un pied dans un des, un des une de mes passions, vraiment. Euh, à titre semi-professionnel. Mon site euh, et donc euh, mon activité euh, là-dessus est toujours euh, ouvert, donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des projets et qui peuvent nécessiter une musique, euh, je serais ravi d'étudier euh, votre proposition. Euh, vous me faites un petit topo sur ce, qui vous, ce que vous aimeriez avoir et puis bah, je vous donne un devis et puis on essaie de collaborer euh, avec plaisir. Hein. Si vous connaissez un petit peu mon style euh, et les choses que j'ai pu composer, bah, si vous pensez que ça, ça peut correspondre, n'hésitez pas. Voilà Également, j'ai une page sur uTip que vous pouvez euh, utiliser pour faire un don, euh, pour euh, bah, écouter, euh, apporter votre soutien financier euh, à la chaîne et à tout ce que je peux vous offrir. Euh, voilà, merci à celles et ceux qui font déjà des dons, qui ont fait des dons donc, principalement sur Tipeee, même si je ne suis plus actif vraiment sur Tipeee. Donc vraiment, les donateurs, donatrices, merci. C'est hyper touchant de voir que vous soutenez aussi financièrement, alors si vous donnez de l'argent, euh, il faut que vous ayez assez pour, euh, bah, pour donner, bien sûr, et puis priorité aux associations caritatives, s'il vous plaît, je veux pas passer avant elles, merci Voilà, bah, une belle petite aventure qui, qui a marqué un, un tournant dans ma vie, euh, et qui s'est bien installée, qui s'est bien intégrée à ma vie, ça c'est clair, euh, je ne sais pas si on fêtera un jour les 20 ans de la chaîne, peut-être alors là, suspense, vraiment. En tout cas, merci, vraiment, merci d'être là. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Oh, la phrase oh, La phrase tellement bateau C'est tellement vrai, pourtant. Voilà, mais merci de, de, de faire vivre la chaîne, d'être là, de soutenir, de liker, de commenter, de partager. Alors, le truc que je dis jamais, je le dis pour les 20 ans de la chaîne Likez, commentez, partagez, yes Pour que bah, peut-être que plus de personnes voient cette, enfin euh, ces vidéos, voilà. Euh, Star Wars à venir, mais pas que, euh, bien évidemment. Euh, je vous embrasse très fort, euh, je vous remercie encore, et puis bah, je vous dis à bientôt, puisque la suite arrive. Et euh, n'oubliez pas, rendez-vous ce soir. Bisous.